On va faire le tour des nouveautés de septembre 2021 qui personnellement m'intéressent, que ce soit en roman, livre, BD ou manga. Hello Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo wishlist et on va y aller maintenant et rapidement parce que j'ai quand même pratiquement une trentaine de titres à vous présenter. Sachant que pour certains c'est plus ma curiosité qui est un peu piquée mais c'est pas forcément des livres que j'ai envie de m'acheter de suite ou même sur lesquels j'ai envie de craquer, c'est vraiment juste pour l'instant, ça me fait un petit peu de l'œil. Le premier titre que j'ai noté, je dois dire qu'il me fait vraiment vraiment envie, il s'agit de Enchantment of Ravens. Ça doit sortir le 1er septembre et on est sur un récit de fantasy dans lequel on suit une héroïne qui est humaine et jeune artiste peintre. Apparemment, elle exerce son travail d'artiste auprès des failles Et si on peut dire que les failles et autres créatures fantastiques ont plusieurs avantages sur les humains, eux par contre ne sont pas capables de créer de l'art, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'humains pour le faire. Et d'après le résumé, notre héroïne qui s'appelle Isobel, je ne sais plus si je l'avais dit, va réaliser le portrait d'un prince des faës. Sauf qu'elle va le représenter avec du chagrin dans le regard, ce qui est mal perçu aux yeux des failles, puisque c'est comme montrer en fait une faiblesse. A partir de là, j'ai pas trop lu la suite du résumé parce que j'ai pas envie de trop en lire, mais franchement ça a l'air... Oh J'aime bien le côté un peu sensible qu'il y a l'air d'avoir dans cette histoire, le côté artistique aussi. Et en termes de récit fantasy, ça a l'air vachement cool, donc franchement c'est une très grosse envie que j'ai en septembre va sortir un roman qui s'appelle La mélodie des limbes, donc j'ai jamais tout de tête, donc à chaque fois je vous mets visuellement les infos concernant auteur, éditeur et date de parution, et si jamais c'est aussi dans la barre d'infos. Ce roman-là il nous parle d'une jeune fille qui a l'air plutôt solitaire, un petit peu triste ou nette, ou dans son monde, et en fait elle passe son temps à rêver, si bien qu'elle est capable de faire des rêves lucides et qu'à un moment donné elle va rencontrer un personnage qui est un peu, je crois, le gardien du monde des rêves, et c'est à partir de là que son aventure va commencer. Et franchement, moi qui ai une grosse sensibilité envers le monde du rêve, et que je me retrouve un petit peu d'ailleurs dans la description de l'héroïne, je fais aussi des rêves lucides parfois, ça me donne juste trop trop envie. Autre roman qui attise ma curiosité, il s'agit du premier tome des Sables d'A.R.A.W.I.A. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon écran. Le tome 1 s'appellera « Nous chassons la flamme » et a priori, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'on a deux protagonistes qui sont à la fois super opposés l'un à l'autre mais également vachement similaires. D'un côté, une jeune fille qui s'appelle Zafira et qui est une chasseuse. Elle est la princesse héritière de son royaume et quand elle chasse, elle se déguise en homme puisque c'est mal vu qu'une femme pratique ce genre d'activité. Et de l'autre côté, vous avez Nazir qui est décrit comme le prince de la mort. Il a été élevé par un père très autoritaire, il l'a un peu éduqué dans l'idée qu'il devrait éradiquer tous les ennemis du royaume et si jamais il osait montrer un brin de compassion envers quelqu'un, il se faisait punir. De ce que j'ai compris, les personnages vont plus ou moins se rejoindre à un moment donné, ou en tout cas ils vont avoir une quête commune pour sauver leur royaume. Et franchement, l'aspect fantaisie me fait plutôt envie, mais c'est surtout les deux personnages et leur espèce d'opposition-ressemblance qui m'attire beaucoup. D'autant plus que dans le résumé, en tout cas, il n'est pas question de romance, et j'avoue que ça me rassure un peu, s'il y avait été une question de romance, je pense que ça m'aurait refroidi. Mais là, en tout cas, il y en aura peut-être une, peut-être pas, mais ils en parlent pas. Début septembre sort le premier tome de The Remnant Chronicles qui s'appelle The Kiss of Deception. J'ai mis dans ma liste parce que j'ai entendu Abbott et Estelle en parler il y a pas très longtemps et il y a un point précis de cette histoire qui m'a plutôt donné envie. Parce que franchement sinon c'est plus un livre que j'aurais peut-être voulu lire quand j'étais ado mais là aujourd'hui c'est... non je suis pas spécialement attirée mais il y a un truc qui me donne envie, je vais vous expliquer. Je sais pas trop c'est qu'elle registre, si c'est de l'aventure, de la fantaisie, de la dystopie, j'ai pas trop compris. En tout cas on va suivre une héroïne qui est héritière d'un royaume et qui refuse les conventions sociales qu'on lui impose, notamment bah, de se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas et qu'elle ne connaît pas. Cette héroïne va donc fuir ses responsabilités et son royaume et se glisser au sein de son peuple. Sauf qu'un jour vont débarquer deux mystérieux étrangers. Parmi eux, il y a le prince qu'elle a indirectement bah, éconduit en refusant le mariage, et également un assassin qui a été envoyé pour la tuer. Et ce que je trouve super intrigant dans cette histoire, c'est qu'a priori, on suit le point de vue des trois personnages, mais on ne sait pas lequel des deux garçons est le prince et l'autre l'assassin. Franchement, il y a cette espèce de jeu de narration a priori, et je pense qu'on a peut-être la réponse soit à la fin du tome 1, soit le long de la série. J'avoue que j'ai envie de voir comment narrativement ça a été mené par l'autrice. Voilà, ça m'intrigue beaucoup. J'ai noté un roman jeunesse qui s'appelle La Maison Chapelier. Celui-là, c'est grâce à Léa, une amie et collègue qui était avec moi pendant que je faisais l'INFL. Quand on s'est vu avec d'autres copains fin juillet, elle avait amené ce livre-là qu'elle avait eu en service presse. Et franchement, le livre est magnifique. La couverture est trop trop belle, mais l'objet livre aussi. Et elle m'a dit, franchement, c'est super bien, l'histoire est super cool. Et en plus, ça avait l'air bien écrit, du peu de lignes que j'en ai lues. Et l'histoire, j'ai pas tout retenu, mais le titre me suffit en lui-même. Je crois qu'on va suivre des gens qui vivent dans une chapellerie et qui donc fabriquent des chapeaux. J'ai ensuite noté le premier tome de Royalty Witches, La naissance de l'aurore. J'ai tout de suite été attirée par le style visuel de la couverture et surtout par les couleurs et en fait je me suis rendu compte en cherchant ensuite que j'avais déjà dans ma wishlist des livres de la même autrice que justement j'avais aussi noté pour leur couverture en partie. Dans cette histoire on va suivre 4 jeunes sorcières qui viennent toutes de royaumes différents et qui possède aussi des pouvoirs et des caractères différents. Ces quatre héroïnes elles vont devoir s'unir les unes avec les autres et apprendre à coopérer, puisqu'elles vont participer à une compétition pour élire les futures souveraines ou souverains, je crois que c'est que des femmes là, futures souveraines de leur royaume respectifs. Et je me dis que ça peut être mignon, chouette, intrigant. c'est pour ça que j'ai noté dans ma wishlist. On passe à un titre plutôt aventure historique avec la baronne des glaces. Je ne sais pas si c'est un tome 1 ou pas, mais en tout cas il y a un sous-titre. Cette histoire nous plonge dans la Russie du début du 19e siècle. On va y suivre une héroïne qui est issue d'un milieu plutôt pauvre et qui rêve de faire fortune et de partir découvrir le monde. Elle va donc finir par s'enfuir à l'âge de 16 ans avec son frère Grisha et leur petite soeur âgée de 9 ans et ensemble ils décident de monter une espèce de commerce, de trafic, de glace jusqu'au tropique si j'ai bien compris va se joindre à leur entreprise deux autres personnages qui s'appellent Thilo et Christian, et a priori on va suivre bah, l'évolution de la relation entre tous ces personnages et tout ce que ça va pouvoir amener dans cette histoire, et franchement, c'est pas souvent que j'ai vraiment, vraiment envie de lire un roman de ce genre-là, mais celui-là, je sais pas pourquoi, c'est le contexte, c'est les personnages, ça me tente vraiment beaucoup. Après, je vous avoue que c'est plus le genre de livre que j'aime acheter en poche plutôt qu'en grand format. Je l'ai quand même noté là, mais il est possible que j'attende sa sortie en poche pour craquer dessus ou pas, tout est possible avec moi, on verra bien. Fin septembre sort un roman young adulte dont on a beaucoup parlé sur la blogosphère. Il s'agit de Red, White and Royal Blue, qui a été renommé pour sa sortie française My Dear Fucking Prince. J'avoue que je comprends pas ce concept de traduire un titre anglais par un autre titre anglais. <rire> Surtout que Red, White and Royal Blue, je trouve ça beaucoup plus joli à dire. Enfin, je sais pas, bref. Ils font ce qu'ils veulent, hein, ma foi. C'est une espèce de romance, si j'ai bien compris, entre deux héritiers de royaumes différents. Du moins, il y a un prince et l'autre, je sais pas si c'est un prince aussi... Dans l'autre, c'est le fils de la présidente des états unis Ça m'a l'air d'une petite romance mignonne, feel good, émouvante, avec l'aspect la représentation LGBT et de la diversité qui me plaît plutôt bien. Franchement, j'ai bien envie de découvrir ce livre qui a beaucoup fait parler de lui en bien. Il me reste plus que trois livres à vous présenter et ensuite, je passe à la bande dessinée. Laissez-moi vous parler du premier tome de Rempart qui s'appelle Le Livre de Colis. Ce roman, je sais pas trop si c'est de la SF ou de la dystopie là aussi, je pense que c'est un petit mélange des deux. On est dans un futur dans lequel euh, bah, la Terre a été un petit peu dévastée avec toutes les catastrophes climatiques etc qui sont arrivées. D'une part les êtres humains se sont tous regroupés en de petites communautés et ont renoué avec euh, des traditions plus ancestrales. C'est vraiment de petites communautés agricoles qui survivent ensemble. L'aspect un peu moins fun c'est que les arbres et les plantes ont été génétiquement modifiés et qu'ils ont à présent la capacité de de pousser de manière très rapide et les végétaux ont également développé le réflexe d'attaquer les êtres humains ce qui rend la nature dans ce roman plutôt hostile et j'imagine un petit peu flippante aussi j'avoue que c'est vraiment ce concept là qui m'intrigue énormément voir comment ce futur a été pensé et développé et comment la nature en est arrivée là je vous avoue que ça m'intrigue très fortement l'avant dernier livre s'appelle la malédiction des Highmore et là j'avoue que c'est plus une curiosité on se retrouve dans un manoir isolé et perdu quelque part sur une colline. Dans ce manoir habitent le duc Agmore et toutes ses filles. C'est pas précisé combien elles sont, mais je pense qu'elles doivent être 12 ou 13, vous allez comprendre pourquoi. Malheureusement, ce duc qui s'appelle le duc Thomas c'est pas le duc Agmore, pardon, a déjà perdu 4 de ses filles dans des circonstances un petit peu tragiques. Il y a donc des rumeurs qui circulent à leur sujet comme quoi bah, les filles du duc seraient maudites. Ce que refuse de croire l'une d'elles qui s'appelle Anna Leigh. je sais pas comment ça se prononce, Anna Leigh, Anna Light. Et c'est en se rendant à l'endroit où l'une de ses sœurs est décédée qu'elle va découvrir un passage dans une falaise qui va l'amener dans un monde fantastique. C'est un monde vraiment de plaisir, de fête, de joie. Anna Leigh et ses sœurs vont revenir très souvent à cet endroit. Pour le meilleur comme pour le pire, puisqu'à priori, à un moment donné, on finit par devenir addicts à être presque hypnotisé et on ne peut plus s'en échapper. Vous l'aurez peut-être compris, mais il s'agit de la réécriture d'un conte célèbre dont j'ai oublié le nom, mais c'est l'histoire avec les douze princesses qui vont dans l'espèce de monde magique, et moi ça m'a tout de suite fait penser au film Barbie au bal des douze princesses, qui était et est toujours un des Barbie préférés en film. Donc oui, c'est mon argument pour lire ce livre. Et pour le dernier roman, je vais vous parler du premier tome de Jeans qui s'appelle L'héritier des sabres. Des sabres, bien sûr, des sables. Je trouve la couverture absolument magnifique. D'une part, ça m'a attirée parce qu'au vu du titre et du visuel, on aurait dit un espèce de roman de fantaisie orientale et j'avoue qu'en ce moment, je suis assez friande de ça. Et ensuite, j'ai juste lu la phrase... « Plongez dans une trilogie fantasy queer et féministe et laissez-vous emporter par les sables du désert du royaume d'Alberia. » Voilà, c'est de la fantasy queer et féministe, il m'en fallait, fallait pas beaucoup plus beaucoup plus. de bas j'étais déjà attirée par le roman visuellement, donc franchement j'ai même pas envie de vous en dire plus là, juste ça me donne envie, voilà. Bravo. J'enchaîne maintenant avec la BD, et là, c'est la première fois que j'en ai autant à vous présenter, puisqu'il y en a au moins 18. Sort enfin le deuxième tome, D'Orgueil et Préjugé, qui est, je crois, illustré par Aurore, une de mes dessinatrices BD favorites. Je crois que cette adaptation du roman de Jane Austen est prévue en 3 ou 4 tomes, si je dis pas de bêtises. Et franchement, j'avais beaucoup apprécié le tome, 1, hein. j'avais trouvé ça très fidèle. Et franchement, visuellement, c'est un réel délice. J'adore, et donc je suis heureuse que le tome 2 sorte enfin sort aussi en jeunesse le premier tome de la saga Amelia Woods, j'avais eu l'occasion de le lire en service de presse sauf qu'on n'avait pas eu l'ouvrage terminé ce qui fait que j'ai dû en lire juste un extrait à peine la moitié je dirais donc je connais pas la fin et c'est aussi pour ça que j'en garde pas grand souvenir mais en tout cas visuellement ça m'attire beaucoup, c'est un récit fantastique et d'aventure qui sera en deux tomes et on va suivre la voilà, jeune Amelia Woods dans une Angleterre du début du XXe siècle qui je crois est plutôt érudite, elle s'intéresse oiseaux, elle a un côté très rationnel sa route va l'emmener à découvrir le mystérieux manoir de Lady M dans lequel ses certitudes on va dire vont être un petit peu bouleversées ça a l'air plutôt intriguant j'aime beaucoup le contexte historique j'aime beaucoup le visuel donc pourquoi pas sort également le premier tome d'une saga qui s'appelle Rose and Crow. Et pour le coup, ce titre me fait très envie. Apparemment, c'est un récit initiatique sur l'adolescence combiné à une histoire d'aventure et de fantastique dans lequel on suit une jeune fille qui est capable de faire pousser des plantes, sauf qu'à chaque fois, cette dernière finissent par se transformer en ronces. Son grand-père lui interdit d'utiliser ses pouvoirs et refuse aussi de répondre à beaucoup de questions concernant sa famille. Elle va donc essayer elle-même de trouver des réponses à ces questions. Et sur sa route, elle va connaître l'amour puisqu'elle va rencontrer un personnage a priori un petit peu inquiétant mais ambivalent qui s'appelle Cro. Et je suis très curieuse, j'avoue, de découvrir ce fameux personnage et voir comment cette relation va évoluer et aussi d'avoir des réponses sur les mystères entourant la famille de Rose. Sort également le premier tome des Brumes écarlates. Pour cette série, j'ai surtout été attirée par la couverture que je trouve jolie comme en ce moment j'ai plutôt des envies de fantaisie bah forcément ça a fait pencher la balance en sa faveur je vais vous lire les quelques premières lignes du résumé parce que là je sais pas trop comment vous dire pourquoi ce livre m'attire c'est si juste en lisant un peu le début je me suis dit pourquoi pas les luttes et les discordes contribuent à l'effervescence de ce monde il y a trois siècles les brumes écarlates apparurent émergeant du néant elles apportèrent mort destruction et l'humanité fut sur le point de disparaître Pourtant, de petits groupes de survivants émigrèrent tant bien que mal sur les cimes des montagnes, là où la brume ne pouvait les atteindre. Ainsi, des familles parvinrent à s'établir et au fil des années à prospérer. Aujourd'hui, rivalité, alliance et trahison dirigent King Piu, Tielu et Danzu, les trois, royaumes, les trois royaumes qui composent le monde. On est dans un espèce de récit de fantasy pur jus avec en même temps à côté j'imagine un peu Game of Thrones avec des guerres de royaumes, des guerres de familles, des conflits politiques. Donc je me dis pourquoi pas. Là aussi c'est un tome 2 que j'attends depuis pas mal d'années qui va sortir, c'est celui de Dans la tête de Sherlock Holmes, c'est le deuxième et dernier tome de ce diptyque qui nous présente une enquête de Sherlock Holmes qu'on va suivre un peu de son point de vue à lui et notamment de comment son cerveau fonctionne pour résoudre une enquête. On va avoir plusieurs cases qu'on va suivre à l'aide d'un fil rouge, qui est censé démontrer un petit peu le cheminement de pensée de Sherlock Holmes, mais franchement j'avais beaucoup apprécié le premier tome, graphiquement aussi c'est très joli et très étudié, indispensable pour tout fan du détective. Va sortir aussi un premier tome qui m'intrigue beaucoup, mais j'ai pas réussi à trouver de résumé sur de quoi va parler cette histoire, il s'agit du premier tome du Covent du Tarot, qui s'appelle Arcana. Tout ce que je peux faire, c'est vous mettre le visuel de la couverture, que je trouve très jolie. J'adore les couleurs, l'aspect le... un peu symétrique et graphique. Et j'ai l'impression que ça va parler bah, de sciences occultes, de sorcellerie, je sais pas trop. Et bah il m'en fallait pas vraiment plus. Voilà. vais en sortir deux intégrales de BD que j'attends de pied ferme. Le premier, c'est l'intégrale de la série Médée de Nancy Peña qui était de base une série en 4 tomes que j'avais adoré. J'ai pas eu, je crois, l'occasion de vous en parler sur YouTube, mais c'est vraiment un des gros coups de cœur en termes de bande dessinée. Vous l'aurez compris, je pense, mais on y reprend bah, l'histoire du mythe de Médée, avec Jason, la toison d'or, etc. L'histoire nous est racontée du point de vue de Médée quand elle est plus âgée. Et on va revenir sur les origines et l'évolution de cet étrange personnage qui est également connu pour avoir assassiné ses deux enfants. On va aussi développer son côté un petit peu sorcière, plutôt féministe, vous vous en doutez, et voir son cheminement, comment elle en est arrivée à faire tout ce qu'elle a fait. Et franchement, c'est passionnant, c'est terriblement bien écrit. Si vous avez aimé les romans de Madeline Miller, Le chant d'Achille et Circé notamment, c'est totalement fait pour vous. Franchement, c'est vraiment la même même vibes, mais version BD. N'hésitez pas et foncez, c'est trop bien. En plus, l'intégrale est à 30 euros, sachant que les tomes étaient à 12 euros l'unité. 13 euros, vous rentabilisez vachement vos dépenses avec l'intégrale en fait. Sort également, et à ma plus grande joie, l'intégrale de ma vie posthume qui est une série en deux ou trois tomes, je crois, écrites par Hubert. Hubert qui est, comme vous le savez peut-être, ou du moins était mon auteur de bande dessinée préférée. Vous lui devez notamment le magnifique Podom sorti en 2020 ou encore la saga des Ogres-Dieux. Ma vie posthume, c'est un de ces titres que j'ai pas encore eu l'occasion de lire et le fait qu'il sorte un petit intégral comme ça, bah, je suis forcément trop contente. C'est une histoire dans laquelle on va suivre une vieille femme dont le mari est malheureusement décédé un enchaînement de circonstances mystérieuses vont faire qu'elle-même va finir par mourir sauf qu'après sa mort, eh bien, elle continue de vivre en tant que cadavre en fait. elle va essayer de comprendre sa situation, pourquoi elle est revenue comme ça pourquoi son mari lui n'est pas revenu et aussi qui l'a assassiné puisqu'a priori ce n'était pas un suicide un savoureux mélange où se côtoie humour macabre, aventure burlesque et questionnement existentiel. Il ne m'en faut pas plus, le fait que ce soit d'Uber et de Zenzyme, franchement, ça me fait avoir une confiance totale en ce titre que j'ai hâte de découvrir. Et en parlant de Hubert, il ne cesse de me surprendre, il doit avoir lui aussi une vie posthume puisque continue à sortir des BD même un an après son décès. La BD dont je vais vous parler s'appelle Ténébreuse et franchement, ça me fait trop envie, je l'avoue. Autant j'avais pas spécialement aimé le Joe la Pirate, le dernier Hubert sorti. Notamment parce que je trouvais l'héroïne insupportable, mais pour le coup celui-là me fait vraiment envie. En plus il sort dans la collection Air Libre de je ne sais plus quel éditeur, mais c'est une collection qui est plutôt sérieuse, si je puis dire. Je trouve la couverture à la fois belle, fascinante et mystérieuse et franchement ça a l'air trop trop intéressant. Méprisé par ses anciens compagnons d'armes pour un crime qui entache à jamais sa réputation, Arzur erre de taverne en champ de bataille à la recherche du prochain contrat qui remplira sa bourse. Une nuit, trois mystérieuses vieilles femmes lui proposent le pacte dont rêvent tous les mercenaires, retrouver honneur et fortune en délivrant une fille de roi retenue captive dans les ruines d'un château abandonné. Arzur accepte le marché et livre un combat sans pitié au monstre qui garde la princesse, mais Islaine n'est pas la frêle jeune fille en détresse qu'il imaginait sauvée. Je n'en dirai et n'en lirai pas plus, franchement ça me suffit largement, ça m'intrigue beaucoup, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner cette histoire qui a priori est un tome 1. Et terminer cette catégorie avec tout ce qui est un peu roman graphique. Je commence avec Mes mauvaises filles de Zelba. A priori ce serait un récit autobiographique. En 2006, elle et sa sœur vont aider leur mère à se faire euthanasier et donc... À mourir évidemment c'est une décision qui part de leur mère elle raconte comment elles l'ont accompagné dans ce parcours si on peut dire qui est quand même assez fort ça c'est sûr et ça va bien sûr vous parler de l'euthanasie qui est un sujet plutôt tabou en france et aussi interdit Il me semble que dans des pays comme la belgique c'est autorisé sur pour certaines conditions ou personnes si je dis pas dannerie. Mais en France, pour l'instant, c'est pas légal. J'avais beaucoup aimé « Quand la nuit devient jour », qui pour le coup est une fiction, mais qui parlait aussi d'euthanasie. Je dois avouer que depuis que j'ai lu ce roman, c'est un sujet auquel je pense, peut-être pas souvent, mais je me dis, c'est vrai ça, euh, qu'on devrait peut-être... Euh accompagner des gens qui souhaitent mourir à partir d'un certain âge, plutôt que de devoir supporter des maladies, le fait d'être pas bien, ou tout simplement bah, de vouloir finir sa vie dignement. Je dis pas que c'est la bonne façon de penser, hein. moi-même je suis pas encore très mûre sur ce sujet, j'y réfléchis encore. Mais c'est vrai que c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions sur ce sujet, qui ne m'avait jamais traversé l'esprit avant. Il sort également un récit de science-fiction qui s'appelle La part merveilleuse. A priori, c'est un tome 1. On est en France dans un présent dystopique dans lequel plein de créatures ont envahi notre quotidien. Des créatures qui peuvent être des extraterrestres ou autres, mais aussi des créatures un peu plus mystiques, si on peut dire. Et en fait, ces créatures ne sont pas euh, n'attaquent personne et elles sont très très belles, du coup, elles fascinent plutôt les gens. Petit à petit, la population s'est habituée de leur présence, sauf qu'à un moment donné, elles vont finir par devenir agressives. Pourquoi Comment Etc. Je suis curieuse de le savoir. Avant-dernier roman graphique, il s'agit de Degas, La danse de la solitude. J'ai pas trop regardé euh, de quoi ça allait parler, mais j'imagine que c'est une biographie de la vie de Degas, qui est un personnage que je connais pas très bien, je vais pas faire genre que j'ai une grande culture, mais... Il a peint un tableau que j'aime beaucoup, et je vous mettrai l'image et le titre de toute façon sur la vidéo. C'est un de mes tableaux préférés, et visuellement j'aime bien le style artistique de Degas, donc voilà, je suis curieuse de connaître sa vie tout simplement. Le dernier roman graphique s'appelle Un petit livre oublié sur un banc. Et là, j'ai pas trop regardé de quoi ça allait parler non plus, mais je pense que tout est dans le titre, ça m'a l'air d'être une espèce d'histoire un peu... Peut-être feel good, mais en tout cas ça a l'air touchant, voire poétique. Ça a l'air de parler un petit peu de livres, d'histoires, j'imagine qu'il va y avoir aussi des rencontres. Et dans le genre un peu feel good, peut-être romance ou euh, social, ça me donne vraiment envie de découvrir cette histoire. Je vais terminer cette vidéo avec les mangas, et là je vous rassure, j'en ai que 9 à vous présenter. D'habitude c'est la catégorie dans laquelle j'ai le plus de nouveautés, mais là, pour une fois, c'est l'inverse. Je triche un petit peu avec la première sortie puisqu'il s'agit de L'effet, le roi dragon et moi en chat. Le tome 1 sort tout début septembre et en fait j'ai eu l'occasion de les lire grâce à un service presse. Et franchement j'en attendais pas grand chose, ça me donnait même pas trop envie et à ma grande surprise, j'ai beaucoup apprécié ce titre. C'est un isekai dans lequel on va suivre une jeune femme qui doit avoir 19-20 ans puisqu'elle est décrite comme étudiante. Elle a une amie d'enfance qui est un petit peu euh, collante avec elle, on va dire qu'elle subit un peu plus cette amie qu'elle ne l'est vraiment amie en fait, c'est un peu compliqué. Mais elle n'arrive pas vraiment à s'en débarrasser. Sauf que du jour, au lendemain, toutes les deux, elles vont être invoquées dans un autre monde. Notre héroïne qui s'appelle Ruri va se retrouver persécutée et chassée du palais, l'endroit où elles ont été recueillies. Elle va donc partir dans la forêt et va finir par se faire plus ou moins adopter par une vieille femme qui va lui apprendre les règles du monde et comment ce monde est régi. Il faut savoir que notre héroïne attire beaucoup les fées qui sont des petites créatures, toutes mignonnes, toutes choux, qui sont attiré en fait par les bonnes énergies ou du moins les énergies de certaines personnes et plus on attire de fées en fait plus on est bien considéré par la société et tout simplement bien vu puisqu'on dit qu'elles attirent la chance, le bonheur, etc. Il existe d'autres formes de féerie et de créatures fantastiques que je ne vais pas trop vous en dire maintenant. Il y a aussi dans ce monde des dragons. Et à un moment donné, elle va devoir se rendre justement dans le royaume des dragons. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais franchement, comme je vous l'ai dit, grosse surprise, j'ai beaucoup apprécié ce tome 1. C'est à la fois mignon, drôle, tendre, en même temps l'univers fantastique est bien écrit, bien pensé. Franchement, j'ai envie de m'acheter le tome 1 et j'attends maintenant bah, le tome 2. On ressort également un manga de Rumiko Takahashi, l'autrice de Ranma Ennemi et de Maison Ikoku notamment. C'est un de ces mangas qui date de fin 80, qui s'appelle Mermaid Forest. C'est un des rares mangas d'elle qui me fait vraiment envie. Dans cette histoire, on va suivre un jeune garçon qui a malencontreusement mangé de la chair de sirène et qui est devenu immortel à cause de ça. Ce dernier traverse donc le Japon depuis des siècles dans l'espoir de retrouver une de ses sirènes et d'enlever en fait son immortalité pour redevenir un humain et vieillir. Sauf que les sirènes sont des créatures plutôt mystérieuses, rusées, dangereuses, donc c'est pas facile de les trouver et il risque d'en payer le prix. Ce manga m'a l'air très intrigant, très mystérieux et en même temps assez fascinant. Je suis vachement curieuse de découvrir ça. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie mais j'ai aussi noté Secrets of Magical Stone qui a l'air d'être un espèce de shonen tranche de vie fantastique dans lequel on suit une héroïne qui a depuis toujours est passionnée par les pierres précieuses. Elle rêve même de travailler au ministère des pierres précieuses dans lequel on utilise notamment des machines pour fabriquer Plein d'objets à partir de ses gemmes. On va suivre son apprentissage pour devenir une chasseuse de pierres précieuses. Tout en apprenant des choses sur les pierres qui existent déjà. Donc franchement je suis vachement attirée par cet aspect surtout didactique. Va sortir Sensor qui est le dernier manga d'horreur du maître Junji Ito. Si vous aimez les récits d'horreur qui sont déstabilisants, mystérieux, bizarres et étranges, lisez Junji Ito, c'est fait pour vous, notamment Tomier et Spirale. Personnellement j'adhère à ce que fait Junji Ito, donc forcément j'ai bien envie de découvrir sa nouvelle œuvre. Ensuite un titre qui m'a l'air tellement mignon, Le chat qui rendait l'homme heureux. Ça nous raconte l'histoire d'un homme qui a l'air d'avoir, je dirais, la cinquantaine, qui se sent un peu seul et triste dans sa vie. Un jour, il va par hasard aller dans une animalerie, et là il va voir un chat qui a l'air un peu vieux, un peu seul, et voilà, personne n'a l'air de vouloir de ce chat. En plus, il est pas très beau, il est un petit peu gros, mais lui, ce vieil homme, il va se dire, ok, je vais l'adopter. Et à partir de là, on va suivre le quotidien de cet homme et de son chat. Et ça a l'air trop mignon, vraiment. Et j'aime le fait qu'on mette en avant à la fois un personnage principal plutôt âgé et également un chat qui n'est pas forcément un petit chaton trop mignon, trop kiki, voilà, c'est un chat âgé, pas forcément esthétique, on va dire, qui, je suis sûre, est pourtant plein d'amour, donc voilà. Va paraître chez Akata le shoujo cher, qui me fait beaucoup de l'œil. Visuellement, ça me rappelle un petit peu les vieux shoujo un peu drama qu'on avait dans les années 2000. On suit une jeune fille de 16 ans qui n'a pas forcément d'objectif de vie, ni d'ambition, ni de passion. En plus ça se passe pas très bien chez elle a priori. Elle a un petit boulot pour faire des économies et un jour elle décide de fuguer de chez elle puisque ça ne va plus. Elle va rencontrer par hasard un jeune homme qui a l'air d'avoir à peu près son âge qui s'appelle Rio et qui est homosexuel. Tous les deux vont alors habiter ensemble et commencer à tisser un lien. Le problème étant que la jeune fille qui s'appelle Haru commence à avoir un peu de sentiment pour ce personnage, mais elle se dit... Euh, en fait non, ça sert à rien. <rire> Pourquoi Je suis curieuse de savoir comment ça va être traité, et puis ça a l'air quand même mignon et en même temps assez poignant j'ai l'impression, donc euh, curieuse. Les éditions Black Box nous réservent encore une petite pépite de réimpression Shojo avec Goodbye Santa Claus. C'est un vieux one-shot de la fin des années 80, écrit par Masako Yoshi. Une histoire d'émotion et de tranche de vie dans laquelle on va suivre deux jumeaux. L'un qui est un peu le fils parfait de la famille et qui répond à toutes les attentes, tandis que l'autre a plutôt tendance à se laisser aller et à prendre la vie comme elle vient. Le tout se passe durant la période de Noël et c'est décrit comme un récit plutôt réconfortant, donc, ma foi, ça me donne plutôt envie. Si jamais je me le procure, je pense que je me le garderai pour Noël. Ça y est, j'ai enfin terminé <rire> J'espère que je vous ai pas assommé franchement de publications. Je me suis dit que ça valait pas le coup que je fasse une vidéo avec que les titres graphiques et l'autre pour que les romans. Franchement, je préfère faire une vidéo plus longue mais vous avez tout dessus. Mais une fois encore après, c'est selon vous ce que vous préférez. Vous avez déjà demandé votre avis sur une vidéo précédente si franchement vous préférez des trucs moins longs mais avec moins de trucs dedans du coup et que je me concentre vraiment en graphique, pas graphique. Ou si ça vous gêne pas de regarder un truc, voilà, je vous donne une avalanche de titres et puis vous retenez un petit peu ceux qui vous font envie. Je sais pas, qu'est-ce que vous préférez Dites-moi tout dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux pour discuter. Ils sont en barre d'infos ou alors dans les commentaires YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime d'ailleurs si la vidéo vous a plu parce que nous les créateurs, ça nous aide à nous faire voir. <rire> je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Et même si c'est pas le cas, de toute façon, je vous fais plein de gros bisous quand même. Et puis je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de prochaines vidéos. Ciao <musique> outdoors forever